Elle hey, Ludo, oui. hey, la palette ça fait une demi-heure qu'elle est là, j'ai même pas pris la température. Tu crois que c'est bien ça ou pas tu vois. Il y a déjà 3 degrés en trop. Hein. Bon tant pis. Hein. Par contre pareil, la palette laisse tomber, on va pas la vérifier. On est un petit peu à la bourre aujourd'hui donc euh, c'est pas la peine. Ouais, on les connaît bien donc voilà. On verra plus tard.